Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la Marketplace Celsi. Je suis Charlotte Ballet, Product Marketing Manager chez Celsi. Et dans cette vidéo, je vais vous faire découvrir comment Chart by Celsi vient compléter la proposition de valeur de Celsi avec un outil de gestion de trésorerie visuelle et simple d'utilisation. Vous n'avez sûrement pas manqué notre actualité du mois de mars 2022. Celsi a fait sa première acquisition avec RocketChart un logiciel de gestion de trésorerie qui vient compléter notre proposition de valeur pour répondre au mieux à vos besoins. Grâce à l'intégration Rocket RocketChart, vous allez pouvoir gérer votre prospection, votre processus de vente et vos achats depuis celle-ci, synchroniser automatiquement vos encours de facturation et vos achats dans RocketChart pour alimenter vos prévisions de trésorerie. Analysez votre trésorerie prévisionnelle, réalisez des scénarios et suivez l'état de santé de votre entreprise sur RocketChart. Et pour terminer, automatisez vos relances de factures impayées dans celle-ci pour sécuriser votre trésorerie. RocketChart est intégré nativement dans celle-ci. Si vous n'avez pas encore opté pour le module trésorerie, n'hésitez pas à contacter nos équipes commerciales. En attendant, vous pouvez tout à fait tester le module gratuitement pendant 15 jours en allant sur le site Rocket Chart, puis « Se connecter » et enfin « Se connecter avec celle-ci ». Une fois votre module ajouté à votre abonnement, vous pourrez y accéder directement depuis votre module celle-ci « Trésorerie ». Vous allez être automatiquement connecté avec vos identifiants celle-ci. Après avoir réalisé les 5 étapes d'onboarding et après avoir connecté une première banque, vous arriverez sur votre tableau de bord. Vous avez alors accès à votre graphique et, en dessous, à votre tableau de trésorerie. L'interface est la plus visuelle possible pour que vous puissiez prendre des décisions en vous appuyant sur des données fiables. En vert, vous allez retrouver vos encaissements et en rouge, vos décaissements ainsi que la courbe de trésorerie. Vous pouvez afficher votre trésorerie prévisionnelle sur l'interface selon la période que vous choisissez d'afficher, par exemple ici, de janvier 2022 à janvier 2023. L'intégration Rocket Chart celle-ci vous permet de synchroniser automatiquement vos encours de facturation et vos achats enregistrés dans celle-ci. Seules les factures en attente d'un règlement sont synchronisées car c'est elles qui vont impacter votre trésorerie. Par exemple, si je me rends dans l'onglet « Entrée », puis « facture de vente », je vais pouvoir observer l'ensemble de mes factures celle-ci. On va donc pouvoir observer le statut de la facture, par exemple ici « en cours, le numéro de la facture, le nom du client, la date d'échéance, mais aussi la date de paiement attendue. Vous allez donc pouvoir jouer sur cette date de paiement attendue pour anticiper la date de règlement de la facture. En effet, il arrive souvent que la date d'échéance ne soit pas la même que la date de paiement. Vous pourrez ainsi mieux observer l'impact de ce paiement sur votre trésorerie. Lorsque l'on clique sur une facture, on va pouvoir aller encore plus loin en ajoutant des échéances multiples si besoin, avec plusieurs dates de paiement. Tout ce principe fonctionne exactement de la même façon pour les factures de vente. Sur votre tableau de bord, vous allez donc pouvoir visualiser des parties assurées sur les différentes barres. Cela va représenter ce qui est engagé en facturation et qui va tomber les mois prochains. Quand je passe mon curseur sur un mois, je peux voir le détail. Par exemple, pour le moment, dans mes encaissements du mois d'avril, j'ai réalisé 1 597,74 € en encaissement. J'avais un prévisionnel de 22 885,74 74 Et à gauche, vous allez retrouver le budget que j'avais prévu initialement, qui était de plus de 70 000 euros. L'objectif de Rocket Chart et de cette intégration est donc de pouvoir piloter votre société avec trois vues. Ce que j'ai réalisé, la facturation qui est en cours et ce que j'avais budgété. On peut observer plus de détails en bas de page avec les barres de progression pour savoir exactement où vous en êtes dans votre facturation selon les catégories que vous aurez créées au préalable. Deuxième élément de ce connecteur qui concerne le rapprochement bancaire. Lorsque l'on fait sur celle-ci le rapprochement bancaire, lorsqu'une facture passe en statut payé sur celle-ci, elle le sera également sur Rocketchart en temps réel et sortira par conséquent de votre prévisionnel. Vos prévisions de trésorerie seront ainsi tout le temps, à jour, sans action à réaliser de votre part. Au-delà de la connexion avec celle-ci, RocketChart propose différentes fonctionnalités, comme la catégorisation automatique des flux grâce à l'intelligence artificielle, la gestion des budgets prévisionnels, mais également la mise en place de scénarios, et bien plus encore. Si vous avez des questions sur les fonctionnalités celles-ci, mais aussi sur nos possibilités d'intégration, n'hésitez pas à solliciter nos équipes, elles seront ravies de pouvoir vous aider et vous accompagner dans la réalisation de vos projets. La Marketplace celle-ci est également disponible afin de connecter vos outils préférés à votre compte celle -ci.